Dans cette capsule, nous allons voir comment emprunter des livres et utiliser l'automate de prêt. Tu as trouvé des livres intéressants en bibliothèque Tu peux les emprunter, c'est gratuit. Mais attention, pas plus de 4 à la fois. Pour tes transactions de prêt, utilise l'automate en self-service. Pour emprunter tes livres, rendez-vous à l'automate de prêt. Tu déposes tes livres sur le côté et tu utilises ta carte d'étudiant que tu scannes après avoir cliqué sur emprunter. Tu tapes ton PIN code et tu déposes les livres sur la plaque. Tu vas voir qu'ils vont sortir les uns après les autres. Une fois que tu as terminé, imprime le ticket. Cela te permettra de savoir quand tu dois les rendre à la bibliothèque. Pour euh, avoir l'information sur euh, ce que, tes emprunts, sur éventuellement les amendes que tu auras à payer, alors il faut te rendre justement sur Cible Plus et aller euh, bah, cliquer ici sur ton nom et aller dans mon compte lecteur. Sur ton compte lecteur, tu auras différentes informations, comme je viens de te dire, donc les prêts, les amendes que tu pourrais avoir éventuelles ou tes demandes que tu aurais effectuées. Et donc, pour renouveler, tu as... Euh options soit tu cliques directement donc sur ton nom puis sur mes prêts ou alors tu te rends sur ton compte lecteur et puis tu cliques sur les prêts alors là soit tu renouvelles directement l'ensemble de tes prêts mais si tu en as plusieurs et que tu n'as pas l'intention de tous les renouveler alors tu te rends justement sur tes prêts et tu sélectionnes celui que tu as envie de renouveler en appuyant ici Un problème d'emprunt ou avec ta carte de lecteur N'hésite pas à venir nous voir au compteur de prêt, on pourra t'aider.